Salut, petite information pour vous dire que sur le serveur on a été passé sur le datapack DoliCube. Voilà, bonne vidéo Et salut à tous, c'est Skaspirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode, mais c'est le quatrième en fait. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Donc pour le quatrième épisode de In the Countryside, aujourd'hui on va euh, un petit peu commencer le fameux pont. Le fameux pont pour accéder à mon dirigeable qui me servira de base plus tard. Dans cet épisode, on, on va le commencer. Pour l'instant... Euh, j'ai pas euh, j'ai trouvé l'endroit mais j'ai pas encore amené les shulkers qui sont dans mon inventaire mais tout d'abord je voudrais vous parler de cet endroit là qui est en fait euh, tout simplement euh, ma salle des coffres c'est sous ma maison voilà euh, et du coup là il y a une salle des coffres tout là là ici il y aura un croisement avec plein de chemins qui vont partir de partout et tout mais pour l'instant j'ai juste creusé parce que bah il faut quand même des blocs et j'en ai pas non plus des millions donc euh, du coup pour l'instant j'ai déjà à peu près ce qu'il faut pour le pont mais il faut le build maintenant et donc du coup je vais vous montrer un petit peu l'endroit que j'ai choisi pour euh, build le pont et on fera également une ville autour du pont mais ça vous verrez ça plus tard bien sûr on est qu'à l'épisode 4 ou 5 enfin c'est bizarre voilà je vais vous montrer aussi un petit peu d'ailleurs où se trouve l'endroit la... high voilà en fait c'est ici dans ma cave voilà à cet endroit là il y a il y a un endroit où il y a euh, ma salle des coffres. Voilà, voilà. Bon, alors, on va directement s'y rendre. Avant ça, il pleut. J'espère qu'on peut dormir. On peut pas dormir, super. Ben, c'est pas grave. On va aller à l'endroit. Ça va prendre un certain temps. Je vais prendre un bateau d'ailleurs, je viens de penser. Parce que sinon, euh, je vais mettre 8 ans à y aller. Ça, c'est une petite farm à fleurs que Alban a fait. Il euh, y a des bateaux là Oui, ça, ça doit être, euh, je sais pas. Non, c'est un hawk. Ben, c'est pas grave. Allez hop, je taxe un bateau. Ah, euh, c'est qui, c'est Po je crois qu'il y a le, le bateau en oak. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein tu m'en veux pas. Merci. Euh, alors, on va y aller. C'est euh, de l'autre côté du 0, 0 Donc, on a à peu près 1000, euh, ouais, 1000, 1500 blocs euh, à faire. Euh, on a d'ailleurs deux nouveaux qui sont White Tiger 45 et euh, Nova 10. Euh, White Tiger qui fait actuellement le temple qui a derrière cette euh, et euh, Nova qui euh, fait, euh, je suppose, euh, je crois qu'il habite chez Alban sur son île, loin, faudrait qu'il fasse une maison en spawn, euh, comme Tiger d'ailleurs, mais euh, pour l'instant bah, ils n'ont pas beaucoup de blocs donc je les comprends, c'était compliqué pour faire une maison aussi. Donc euh, voilà, ils ont encore du temps pour faire leur maison, il hein, n'y a pas de souci Voilà voilà, donc voici pour les nouveaux, on va un petit peu avancer euh, la vitesse pour euh, passer, moi ça va être long, mais pour vous, ça va pas prendre trop de temps parce que sinon, un épisode de voyage c'est un peu chiant, Faut pas se mentir. A tout de suite, aïe. Oui. Bah on se retrouve euh, sur l'endroit que j'avais réservé, voilà. Passe de Skate Spirit, que j'aime euh, bien parce que bah, c'est déjà une plaine et pour construire des trucs, les plaines euh, c'est ce qui est a de plus pratique. Surtout pour euh, construire des gros bâtiments, voilà. Euh, je me suis battu avec les mobs, c'était la nuit, c'était infâme. Bon, à part là qu'il faudra quand même que je terraforme un peu parce que c'est... voilà. Mais sinon, euh, ouais, j'aime vraiment bien l'endroit. Il euh, y a des petites forêts à côté, euh, voilà, et puis surtout, il y a, vu qu'on est en 1.13 et que du coup je voulais aussi utiliser l'océan. Euh, là, il y a un océan vachement profond, juste ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, euh, il descend jusqu'à la couche, voir 31, enfin il descend même encore un peu en dessous, couche 30-31, c'est vraiment bien pour pouvoir construire quelque chose. Voilà, voilà, après, du coup, je vais poser un petit peu toutes mes shulkers, je vais vous montrer... Ce qu'il y a dedans, et on va euh, définir un petit peu l'endroit où on construira notre pont. Voilà, alors ils sont là, les coffres. Voilà, ça c'est des coffres, on va déjà foutre tout ce qu'on a récupéré. Super, voilà, alors c'est simple. Déjà, euh, le pont, euh, à quoi il va ressembler Très bonne question, ça c'est ce J'ai déjà fait le design en, en solo, enfin euh, en serveur solo avec World Edit et tout ça, machin, mais je vous le montrerai pas. Vous découvrirez à la fin à quoi il ressemble. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le pont, je me suis vraiment très très fortement inspiré de cette image. Et du coup, euh, bah, il va franchement ressembler quand même pas mal à ça. Euh, avec quand même une petite touche de Minecraft par-dessus. Euh, voilà, voilà. Euh, pour le pont, il va être quand même assez grand. Je ne sais pas encore exactement euh, quelle taille il fera. Mais euh, je vais lui réserver une bonne zone. Donc déjà, on a mis un petit peu euh, les bases de la base. Les bases de, de la construction de la base, voilà parce que c'est pas très bien expliqué tout ça. Après par là-bas, je sais également qu'il y a une grande plaine euh, plutôt belle aussi, donc euh, il se peut que je l'utilise euh, pour euh, un prochain, euh, bah, dans le futur, pour euh, une prochaine partie de la base. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les Shulker Box. Alors déjà de la dirt. Forcément, il faut pouvoir faire euh, des comment des échafaudages. Donc, il nous faut un tas de dirt assez conséquent. Voilà. On a également de la terracotta euh, en masse que j'avais été minée dans un précédent live. Euh, et euh, du coup, qui me servira pour les piliers du pont. On a un petit peu de red concrete qui me servira euh, en général dans le pont. Ça va être un pont très, très rouge, comme vous avez vu sur l'image. Euh, donc, il y aura également de la red terracotta, euh, de l'acacia pour euh, rappeler euh, le côté rouge-orangé mais en bois, euh, et un petit peu de oak et de birch pour euh, faire euh, bah, le oak. Je crois pas qu'il y en ait besoin, mais ça permettra d'avoir du bois pour euh, faire un petit peu tout. Euh, et euh, le birch, euh, bah, ce sera notamment euh, pour euh, certains détails euh, que vous verrez plus tard. Euh, il y a également de l'endstone. Euh, voilà, qui euh, je trouvais rendait très très bien euh, pour faire la tour qui est au-dessus des deux piliers. Euh, de la yellow concrete, euh, melon et green terracotta qui serviront pour faire des petits motifs qu'il y a sur euh, le, le, le rez-de-chaussée de la tour. Euh, et puis après, il y a un petit peu tout l'éclairage, pareil, des trappes d'or. Et ça, c'est cher les trappes d'or, c'est incroyable euh, en fer, il euh, y a un petit peu de, de glace pour faire les vitres, et puis après pour le toit, du dark prismarine, il euh, y a un petit peu de cobblestone wall, des stone buttons, des hoppers et des briques pour encore une fois faire des détails, et puis là des coffres pour stocker un petit peu tout. Voilà voilà, c'est la présentation des blocs, on va délimiter la zone en euh, terracotta. Et on va commencer à faire euh, les piliers, voilà, les piliers du pont. Mais déjà, il faut euh la zone puis retéraformer aussi. Puisque là, voilà, par exemple, j'aime pas de faire exprès, mais de me rendre compte qu'il y a des trous. Voilà, un peu partout. Et ça, ça ne va pas du tout. Hop, hop, voilà. Comment on pourrait retéraformer Déjà, je pense qu'on pourrait retéraformer euh, avec un time-lapse, non Bon, et ben voilà on se retrouve pendant la nuit avec des fantômes qui sont plutôt énervants, on va pas se mentir euh, Et puis euh, bon je les ai tués, il y en a d'autres qui respawn et voilà J'aurais dû emmener un lit c'est vrai, j'ai je... été con sur ce coup là mais alors vraiment Parce qu'en plus build avec des fantômes juste à côté c'est vraiment, pas... vraiment pas cool quoi. Bon, ça devrait faire déjà quelque chose de plus plat. Ouais, bah ça commence déjà à être pas mal. On va euh, faire les piliers. On va les mettre... On ouais, va commencer là. Ça me paraît bien. On faire une petite bordure après. Alors par contre, comme d'habitude, je suis toujours bien préparé. J'ai fait, comme d'habitude, des screens. Hein pas du tout. Et je vais aller dormir. Putain, ils sont chiants, hein. Oh, je vais dormir. Voilà, c'est bon, on se retrouve. Alors, on va un petit peu dégager le, le dessous du pont pour que ce soit propre. Voilà, donc j'ai les mesures, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même pris un screen au plus grand plaisir de Alban, euh, qui, va qui va pouvoir se dire, « Waouh, ouais, incroyable, ce qu'Espirit, il suit mes conseils, il prend des screens pour construire des trucs, c'est incroyable. Euh, » Alors, ici c'est bien 4, ensuite là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là, pousse-toi, c'est re 4, je compte du 3, 1, 3, 7, ça fait bien 7, super, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ça fait bien 7, bravo, super, tu sais compter, là, c'est ici, là, c'est, lancé les... là, normalement, hop, si on fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bah ben voilà, super, c'est bon. Donc, après avoir fait tout ça, euh, on va déjà aller se vider tout ce qu'on a récupéré de merde à avoir dégagé le pont. Alors, donc ça, c'est euh, la première partie euh, du pilier du pont. Ensuite, on va compter 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et là, c'est le premier pilier. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, normalement, ça doit être là le deuxième pilier. Oui, voilà. Et là, on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et normalement le troisième pilier devrait être là. Et là, le dernier pilier qui devrait être là et là comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, super. Après ça, on essaye de mettre tous les piliers à la même taille. Alors ici, à partir de là, on va compter 1 parce qu'en vrai, moi sur mon, mon pont, il était plat donc c'était plus simple le terrain. Euh, voilà, alors ici, on va compter 1, 2, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça fait 5 si je sais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, super, ça fait 5. Là, on va faire pareil de ce côté-là. 1, 2, 3, 5. 4, 5 et vous avez compris la musique et après eux, on va les mettre, on va pas compter 5, on va les mettre tous à la même hauteur, voilà, que ça ce sera un petit peu mieux. Euh, après je vais un petit peu modifier, voir si par exemple ceux-là, enfin ceux de là-bas ils sont un peu trop et tout, je verrai en fonction de la hauteur des piliers là-bas. Voilà, voilà, mais en tout cas ça vous ne le verrez pas, vous le verrez pendant encore une fois un petit time lapse oui j'adore les timelapse, absolument. Bon, et voilà, on se retrouve après ce petit time-lapse où j'ai commencé les deux piliers. Euh, malheureusement, je n'avais plus du tout de bois euh, d'acacia. Bah, là, il m'en reste 4 en fait, euh, sur deux stacks. Ça part extrêmement vite, les blocs. C'est incroyable. Bah Il va falloir que j'aille couper les forêts. Euh, donc, pour l'instant, euh, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que, euh, vous verrez, on continuera assez prochainement donc ouais voilà ça vous donne un petit aperçu euh, du début du pont euh, alors après bien sûr il sera vachement plus gros mais comme je vous l'ai dit il manque des blocs c'est déjà euh, bah, c'est déjà pas mal je trouve on a trouvé l'endroit je me suis encore fait emmerder par les mobs donc c'est génial on va ranger un petit peu tout et on va se laisser là voilà j'espère que ce petit épisode vous aura plu on se retrouve pour le prochain épisode de la série. Et faut pas que j'oublie aussi euh, de faire le port avec Alban. Je sais pas, je ferai l'épisode prochain ou l'épisode d'après. Euh, de faire le port au spawn avec Alban qu'on avait dit euh, qu'on ferait euh, ensemble. Je lui avais demandé, il m'avait dit ok. Donc on devrait le faire ensemble, mais il faut qu'on trouve euh, un moment pour le faire. Voilà, voilà. Donc voilà, salut à tous, c'était Spirit, à la semaine prochaine.